Vous ne savez peut-être pas, mais euh, toute l'identité visuelle d'API Platform et puis celle elle euh, est faite par euh, une développeuse de chez nous qui s'appelle Laurie sorio euh, C'est aussi elle qui a fait ce, ce logo-là, parce qu'elle m'a dit Ok, euh, je ne sais pas ce que tu vas faire pour le forum PHP, mais euh, ce serait bien qu'on fasse un petit copain à l'arrière. Donc voilà le petit copain de l'araillée qui s'appelle FrankenPHP. Alan m'a déjà pas mal, pas mal présenté. Donc, euh, je fais principalement du PHP. Depuis pas mal d'années maintenant, je code aussi. En go. et aujourd'hui je vais vous présenter mes expérimentations pour essayer de marier un petit peu ces, ces deux passions. D'abord, je vais vous présenter ce projet, FrankenPHP, à quoi ça sert ou à quoi ça servira quand ça plantera plus, ça on, on verra. Euh, ensuite, on va voir les fonctionnalités qui sont dedans et qui sont relativement innovantes pour l'écosystème PHP grâce au mariage entre Go et PHP, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire entre autres avec PHP-FPM. On va y revenir un, un petit peu. La dernière partie, elle sera un tout petit peu plus technique, mais moins que ce que vous avez eu pour le reste du forum, ne vous inquiétez pas, on verra techniquement comment ça marche, comment on peut euh, vraiment embarquer l'interpréteur PHP dans un programme écrit en Go. Et puis euh, euh, les mots de fin habituels. Alors, FrankenPHP, qu'est-ce que c'est c'est un serveur d'application, ça vous rappelle Tomcat, c'est normal, c'est à peu près pareil. Fait pour vos applications PHP. Il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il est fait pour euh, le cloud native, les environnements dockerisés, Kubernetes et compagnie. Parce que, comme on va le voir juste après, c'est pas forcément évident, évident de déployer des applications PHP dans Kubernetes. Deuxième grosse fonctionnalité, un mode worker qui va permettre d'améliorer énormément les performances de l'application si elle a été conçue pour en tirer parti. Troisième grosse nouveauté, euh, vous savez que c'est un peu euh, mon fil rouge lors du, lors du forum PHP, je vous ai présenté plein de trucs en lien avec HTTP, ces nouvelles versions, et comment ça peut permettre d'améliorer la performance euh, de nos applications web. Il y a un nouveau truc qui a été implémenté dans Chrome, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle les 103 Early Ins. Ça permet, encore une fois, d'accélérer le temps de chargement des applis web et des pages web. C'est malheureusement très difficile d'utiliser ça avec PHP en l'état actuel des choses, sauf avec Franken.php. On parlera un tout petit peu de Mercure, que j'ai déjà présenté longuement au forum. Euh, et puis finalement, on verra que Franken.php peut nécessiter pour qu'on tire parti à fond de ces nouvelles capacités des adaptations euh, à vos applications, mais il est aussi compatible avec à peu près n'importe quel script PHP, même un truc qui ressemble à du PHP 3, même WordPress. Même si j'avoue, je n'ai pas testé, ça devrait marcher avec. Alors PHP et les conteneurs et la dockerisation, ce pas évident, évident. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler pour Symfony sur euh, la création d'un environnement docker pour euh, facilement pouvoir lancer vos applications PHP Symfony en local, dans une chaîne d'intégration continue et en production, et même dans Kubernetes. Je peux vous assurer qu'il euh, y a une complexité assez importante. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les squelettes qu'on propose avec Symfony, avec API Platform, si vous voulez le faire. À force de travailler là-dessus, et en parallèle avec mon expérience en développement Go où là, c'est hyper facile, on a un binaire statique, on copie-colle dans une image Docker où il n'y a même pas besoin de distribution Linux, et hop, ça marche. Et à un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas, au moins pour tester, essayer de simplifier un petit peu tout ça. C'est vraiment de là que part ce projet, Francon PHP. N'hésitez pas à aller voir les slides que j'ai présentés lors de la SymfonyCon ou Symfony world sur ce sujet, si vous voulez beaucoup plus de détails sur comment ça marche, les complexités qu'il y a à ça, etc. Alors, pour conteneuriser avec Docker une application PHP, on a plusieurs moyens de faire. La première étape, ça va être de choisir quel SAPI, quelle intégration de PHP avec notre serveur web préféré, on va utiliser. Je ne vais pas rentrer... Trop dans les détails là-dedans, parce que c'est de l'autre côté, voilà. Pascal a fait une super conf sur ce sujet hier, donc si vous l'avez vu, tant mieux, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez la regarder en replay. Sachez qu'en tout cas, c'est complément de vraiment ce qui, a, ce qui a été dit par, par Pascal hier. On a plusieurs grandes variantes, de, de, de grandes manières d'embarquer PHP. On a le module Apache, qui est euh, finalement, on va permettre d'embarquer l'interpréteur PHP dans le serveur web Apache, dans le même binaire, dans, le même, dans les mêmes process donc les structures de données internes qui représentent les requêtes HTTP et les réponses HTTP à page sont converties dans le format attendu par PHP et inversement. On a FPM qui est euh, vraiment ultra dominant, qui est celui qu'on utilise quasi systématiquement, qui lui est un process séparé. Et ensuite, le serveur web va devoir discuter dans un protocole dérivé de CGI qui s'appelle Fast CGI. Donc en gros, la requête arrive, hop, euh, le serveur web la transforme dans, son, dans ses structures de données internes, il est converti dans un truc qui ressemble vaguement au super global de, de PHP, $Get, $Post, etc., des genres de variables d'environnement en fait. Il utilise ce protocole FastCGI pour les envoyer à un autre service distant, et puis euh, du coup vous avez accès à une version plus ou moins transformée de ça via les super PHP. Vous vous écrivez dans votre euh, programme PHP sur la sortie standard avec euh, la fonction header ou avec echo, et puis ça, hop, c'est converti en réponse face CGI, qui est elle-même convertie par le serveur web en réponse HTTP, et hop, c'est envoyé. Vous avez CGI tout court, donc c'est pareil mais en plus long, euh, en gros. Et puis ensuite, il y a des trucs un peu plus expérimentaux. Qui parmi vous a déjà utilisé euh, EngineX Unit, par exemple a ah, quand même quelques personnes. Alors, Ça n'a rien à voir avec le serveur web Nginx, c'est juste la même, la même boîte qui le fait. Et eux, en fait, ils ont voulu répondre à une problématique un peu chiante, qui est conteneuriser des applications PHP. Et la solution qu'ils ont trouvée pour ça, c'est de faire un nouveau serveur web dans lequel on peut embarquer directement les interpréteurs aux machines virtuelles de plein de langages de programmation, y compris PHP. C'est open source, ça marche plutôt pas mal, même si ça a aussi quelques limitations. C'est un autre sapi. Pour conteneuriser nos applications, ce qu'on utilise habituellement, enfin, ce, qu ce que la communauté Docker utilise habituellement, c'est le bon vieux Apache. Pourquoi? Parce que c'est simple. Et parce que ça permet de faire un seul conteneur, un seul service, une seule image, un seul service, euh, qui contient à la fois le serveur web et l'environnement d'exécution PHP. Si vous regardez les images officielles de, de WordPress, de tous les gros logiciels de, tout fait euh, progiciel comme on disait avant en PHP, c'est quasiment systématiquement du Apache. Le problème, bah, c'est que ça utilise Apache et que le mode, euh, module d'Apache n'est pas forcément euh, hyper, euh, hyper performant, que Apache n'a pas forcément supporte pas toutes les dernières fonctionnalités de la plateforme web, par exemple. À ma connaissance, ce n'est pas encore possible de faire du HTTP 3 avec Apache. Euh, et que c'est ouais, vraiment moins performant que PHP-FPM. Deuxième solution, PHP-FPM, sur lequel Pascal a donné tous les détails hier, donc je ne rentre pas trop dans les détails, c'est le plus populaire, c'est celui que vous utilisez habituel habituellement, et vu que ça utilise un, un protocole semi-standardisé qui s'appelle FastCGI, qui lui-même très proche du vrai standard qui est CGI, ça marche par, avec à peu près tous les serveurs web que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit Apache bien sûr, mais Nginx, mais aussi KDI, WSGI, à peu près, tout ce que vous voulez. Problème, notre PHP, dans ce cas-là, c'est vraiment un service en soi qui est externe. Et du coup, le serveur web il va nécessiter un, une connexion réseau ou un socket UNIX pour faire la, transférer les données entre le serveur web et le service PHP FPL. Et ça, c'est dur à faire rentrer dans les bonnes pratiques de Docker qui sont une image égale un service, et c'est assez chiant à maintenir, y compris en production. Assez vite, on se retrouve avec ce genre de setup. Là, on a un conteneur Nginx qui doit parler avec un autre conteneur php-fpm. Il faut partager un volume entre les deux pour pouvoir créer ce socket si on fait du Socket Unix, ou au moins, il faut les mettre sur la même machine, le même pod en termes euh, Kubernetes, pour être sûr que ce ne soit pas trop lent, et du coup, il faut configurer tout ça pour euh, que ça se, le, les affinités se passent correctement, bref, c'est un bordel son nom. Euh, Kubernetes, c'est déjà pas évident, évident à la base, c'est même, euh, même super chiant, j'ai passé la moitié de la nuit à réparer un de mes clusters, Donc, clusters, euh, <rire> Si possible, si on peut éviter d'en rajouter une couche, ce serait quand même plutôt sympathique. Dans la plupart des autres langages de programmation, en Go, en Node, etc., on a toujours un seul conteneur, on déploie notre conteneur, on met un reverse proxy tout à la fin, une ingress Kubernetes devant, et voilà, c'est terminé. En PHP, malheureusement, ce n'est pas si simple. Est-ce qu'on peut améliorer les choses J'ai envie de dire oui. Vous verrez qu'à la fin, la réponse est peut-être, mais... Déjà, on a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps duquel, j'avoue, je, je suis un grand fan. Euh, c'est un nouveau serveur web qui s'appelle Kadi et qui est écrit en Go. Euh, donc, c'est un serveur web que vous pouvez utiliser. C'est déjà celui qu'on ship avec... Euh euh, sur celui qu'on distribue, pardon, euh, avec euh, Symfony euh, et son intégration avec Docker et avec API Platform. Et ce serveur, c'est euh, l'outsider qui commence à grappiller pas mal de, de parts de marché à, à Apache et à Nginx, parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus simple à déployer, euh, il est beaucoup plus simple à configurer, il est fait pour le cloud native, il dispose directement d'une API web, on peut changer sa config à chaud, sans rechargement, etc. Euh, il, est fait, il a été conçu dès le départ euh, pour être conteneurisé et surtout, il supporte nativement tous, les, tous les, les protocoles modernes de la plateforme web. De base, il va exposer un serveur HTTPS, il va aller euh, générer un certificat TLS avec l'EPSAN automatiquement sans que vous, vous n'ayez rien à faire. Il supporte HTTP 2, HTTP 3. Il supporte maintenant les, les early ints depuis, euh, depuis la dernière version dont, dont on parlait juste avant. On peut l'étendre hyper facilement avec des modules écrits en Go qui en fait, vont peu ou prou juste avoir implémenté l'interface de base de middleware HTTP qui est fournie dans le langage. Et c'est déjà utilisé par euh, pas mal de, de, de gros projets avec fort trafic en production. Et c'est pas écrit en C. Du coup, c'est un peu plus facile quand on connaît pas C à, à mettre le, le nez dedans. Et aussi, ça enlève toute une classe de problèmes de sécurité qu'on peut avoir avec ça. comme PHP, qu'est-ce que c'est C'est un serveur d'application basé sur Caddy fait pour les conteneurs. L'idée de base, c'était de me simplifier la vie avec mes, mes Kubernetes et compagnie, et de pouvoir juste avoir un conteneur Docker qui contient un serveur web qui expose l'application euh, que j'ai développée. En gros, la même chose qu'Apache. Mais si possible, avec quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus rapide, avec un peu plus de fonctionnalités modernes que Apache. Donc en gros, un week-end, je me suis dit OK, je vais essayer de refaire le module Apache euh, pour Kadi, ils ont réussi pour Apache, pourquoi on n'y arriverait pas pour Caddy, vu que j'ai déjà eu l'occasion de faire pas mal d'autres modules pour Caddy à côté. Euh, FrankenPHP, donc cette version de Caddy avec PHP intégré, va, on va le voir après, il, a, il va ajouter pas mal d'autres fonctionnalités qu'il est possible d'ajouter uniquement parce que notre serveur d'application est écrit en Go et qu'on a tout un écosystème plutôt sympathique euh, en Go. Donc Tout ce que je vais vous montrer là, sachez que vous pouvez très facilement l'étendre en Go, en C, et même directement en PHP si vous êtes un petit peu aventurier. Le but, à terme, ne le faites pas ce soir, c'est que ça puisse fonctionner en production et aussi facilement dans les chaînes d'intégration continue, en développement. Euh, je vous présenterai une petite, un petit truc à la fin si on a le temps, des possibilités que ça, ça ouvre. Alors, pour faire ça, au cœur de ce serveur d'application, il y a un nouveau SAPI euh, pour Go. En gros, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour étendre Kadi, il faut peu ou prou faire une bibliothèque en Go qui va implémenter l'interface des middleware HTTP de Go. En fait, dans le, serveur, dans le langage de programmation Go, dans sa bibliothèque standard, il y a un serveur web très optimisé, fait pour la production, qu'on peut lancer assez facilement euh, et euh, qu'on peut étendre. Et Kadi, en fait, c'est tout un serveur fait pour la prod qui est construit autour de ce micro-server web qui est déjà dans le langage. Du coup, plutôt que de faire un truc juste pour Kadi, je me suis dit, autant faire un truc qui marche pour n'importe quel programme écrit en Go. Ça peut être Kadi, ça peut aussi être Symfony CLI, si vous êtes des utilisateurs de Symfony. Qui utilise Symfony parmi vous Ok. Quand vous faites Symfony New, en fait, vous utilisez un machin en Go qui va vous installer toutes vos dépendances. Et quand vous faites Symfony Serve, et bien vous lancez... Le petit serveur web intégré qui est, euh, qui est fourni dans, le langage, dans la bibliothèque standard du langage de programmation Go, le même que Kadi utilise. Si vous utilisez euh, Traefik, si vous utilisez Kubernetes, les, les serveurs HTTP là-dedans sont aussi faits là-dessus. Si vous faites euh, vous-même des petits serveurs web avec Go, qui a déjà fait ça ici Il y a quand même pas mal de monde. Eh ben, euh, vous allez pouvoir utiliser FrankenPHP. En gros, l'idée, c'est de récupérer une requête. HTTP, dans le format interne de Go. Transformez ça dans le format attendu par PHP pour le passer à vos scripts et récupérer les, les super globals. Vous laissez exécuter votre script. Récupérez ce que vous allez envoyer sur la sortie standard avec la fonction header, avec echo, etc. Transformez ça en réponse HTTP en utilisant le mécanisme d'écriture de, de réponse HTTP qui est fourni par le langage de programmation. Et donc, ça, c'est vraiment une bibliothèque autonome que vous pouvez, qui est utilisé pour faire le serveur d'application FrankenPHP, et qui est, euh, que vous pouvez aussi utiliser hyper facilement pour vos propres programmes en Go, et à terme, qu'on pourrait intégrer dans des choses comme Symfony CLI, Trafic. En plus, il a fallu faire le petit module Go, le petit module KD, pardon, euh, qui, en, qui enveloppe cette petite bibliothèque. En gros, c'est le truc qui va aller lire le fichier de config pour pouvoir passer quelques paramètres. Il n'y a pas grand-chose de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans Premier but, c'était que ça marche avec n'importe quelle application PHP. Vous avez euh, un dépôt Git, il y a un fichier index.php dedans, il y a du Symfony, il y a du Laravel, il y a du WordPress, il faut que ça puisse fonctionner. Deuxième but, bah, c'était ce que je vous ai présenté depuis le début, il faut que ce soit facile à, à dockeriser. Un service, un conteneur, et j'en vois. Si possible, il faut aussi que ça marche sans Docker, parce qu'il y a plein de cas où euh, Docker et surtout Kubernetes, c'est peut-être un peu écraser une mouche avec un marteau kicker, du coup, euh, si on peut faire sans. Pourquoi pas. Le but aussi, c'était de rester le plus proche possible des logiciels qu'on utilise, à savoir KDI, de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités qui sont de base dans KDI, et il y en a beaucoup, et PHP. Ce n'est pas une réécriture de PHP, c'est vraiment le PHP standard que vous connaissez, qui est embarqué, compilé et embarqué dans un programme Go, et donc toutes les options que vous avez, auxquelles vous avez accès dans php.ini, toutes les extensions, même si on y reviendra un petit peu, elles vont fonctionner avec ça aussi. Et bien entendu, c'est du logiciel libre. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de donner accès au dépôt Git. Alors, on va faire ça tout de suite. Contrairement à mon talk lors du forum PHP, cette fois-ci, c'est prêt, ça marche, et vous allez pouvoir le tester pendant que je parle, au cas où je suis chiant, on ne sait jamais. Alors, comment on fait Je ne sais plus. Il y a un truc, hein. c'est tout en bas. Hop. Danger zone, ouais, danger zone. Mettre visible, public, tape le nom. Est-ce que le nom n'est pas trop pourri Ça va, OK. C'est parti. Donc, si vous allez... Si vous voulez le spoiler, vous pouvez aller sur frankenphp.dev. Désolé, c'est tout petit, c'est les noms de domaine Google. Et vous allez pouvoir voir le magnifique petit site qu'a fait Lorry. Et là, vous avez le bouton « Get Started » qui vous redirige vers ce magnifique dépôt qui est public. Et vous allez pouvoir regarder en détail hop, tout ce que je vais vous présenter. En plus de ce code, il y a une image Docker. Alors attention, elle est dégueulasse, elle est grosse, il faut la refaire, mais elle fonctionne. C'est déjà pas mal. Donc si vous voulez tester sur un projet que vous avez là sous la main, vous pouvez juste taper cette commande. En gros, je crée un volume, je monte dans le dossier app euh, de mon conteneur le répertoire courant, j ai, j ai, je, je mappe euh, les ports 80 et 443 de mon conteneur sur mon note, et je démarre le serveur d'application. Et normalement, chez moi, ça marche. Si vous lancez une application Symfony, par exemple, vous pouvez voir dans la debug bar qu'il euh, y a un nouveau truc qui apparaît là, SAPI, serveur API, PHP n'hésitez pas, allez-y, mettez des étoiles, faites chauffer les serveurs de Docker, ils ont plein d'argent de toute façon. Alors, conteneurisation aisée, on est pas mal. L'app doit pouvoir tourner aussi avec Kubernetes. On a bien un conteneur, un service. On a tenu le premier, on a réussi le, le, le premier truc qui était nécessaire. En développant ce truc, je vous montrerai après comment, comment j'ai procédé. Je me suis dit qu'il y avait un projet quand même vachement sympa, euh, qui est celui de sauver la planète. C'est-à-dire que euh, on, on fait des logiciels qui sont toujours plus gros. Euh, bon, c'est pas ce qui consomme le plus. Hein, on va peut-être mieux arrêter euh, de faire des téléphones qui servent à rien, des SUV et puis euh, euh, des, enfin la moitié et des jets privés bien entendu, exactement. Euh... <rire> Mais si on peut réduire un petit peu la consommation de nos logiciels, ça peut être pas mal. Donc, euh, Je me suis dit, ok, est-ce qu'on peut essayer en même temps d'améliorer un petit peu euh, la consommation énergétique et aussi la performance, parce que c'est souvent lié, même si pas tout le temps, de nos, de nos applications web. Euh, et euh, je ne sais pas si vous avez vu passer Roadrunner. Qui est-ce qui a déjà utilisé ce machin-là Assez peu de monde, finalement. Alors c'est plutôt cool, c'est un truc qui est écrit en go aussi, c'est un peu plus compliqué que ce que je vais vous montrer là, mais... Il y a un principe qui est un mode worker. Si vous avez bien suivi tous les tocs jusqu'à présent, vous savez que PHP, c'est du fire and forget. À chaque requête, il y a un nouveau process PHP qui est lancé si on est vraiment sur les sapies très anciens, ou en tout cas, un process qui est réutilisé si on utilise FPM. Et puis, tout le contexte d'exécution est recréé, on boot votre application Symfony, on crée tous les objets, on traite la requête, et puis à la fin de la requête, quand elle est envoyée, on détruit tout. Et puis à la requête on recommence. Ça a plein d'avantages en termes de simplicité de développement. Par contre, en termes de performance et d'optimisation de la consommation de ressources, ce n'est pas l'idéal. Roadrunner et PHP avec son mode worker qui est optionnel, il change un peu la donne. Lui, il vous permet de booter votre application, d'autoloader toutes vos classes avec Composer, qui est un truc qui prend généralement pas mal de temps, de booter votre kernel Symfony, de booter tous les objets de votre euh, conteneur d'injection de dépendance, Symfony, Laravel, votre truc maison, peu importe, de garder ça en mémoire et de réutiliser ce contexte d'exécution pour traiter chacune des requêtes, comme on fait, en fait dans la plupart des autres langages de programmation, en Java, en, en Node, en Go, on ne détruit pas le contexte à chaque requête, c'est vraiment un truc un peu spécifique à PHP. Donc ce mode worker, il utilise, manipule un petit peu la bibliothèque, enfin le, il, va, il manipule un petit peu le moteur d'exécution de PHP pour pouvoir faire ça. Et en fait, il va permettre de faire ça très bien, parce qu'on va déléguer pas mal de trucs, à Go, et en particulier à son système qui permet de gérer la programmation concurrente pour l'exécution de code en parallèle, qui est vraiment la, la fonctionnalité iconique, comme disent les, les jeunes euh, du langage, Ce sont les GoRoutines, il y a même ça dans le C'est compatible de base avec Symfony Runtime, c'est-à-dire avec toutes les applications Symfony modernes, et ça va l'être très prochainement avec Laravel Octane. Comment ça marche En gros, vous créez un script comme d'habitude, vous récupérez votre autoloader comme d'habitude, vous goûtez euh, votre application, Alors, ça ressemble à du Symfony, mais ça n'est pas vraiment comme d'habitude. Sauf que ça, là, ça va attendre, et ça va rester en mémoire. Et toutes vos requêtes HTTP, elles vont être traitées avec ce contexte qui est déjà là. Donc forcément, vous allez gagner pas mal de, pas mal de temps, pas mal de ressources. Ensuite, euh, FrankenPHP expose une nouvelle fonction, qui s'appelle FrankenPHP Handle Request, à laquelle vous devez passer une closure à chaque requête HTTP qui va arriver, cette closure va être appelée, Et à chaque fois, les super globales, le PHP, InQ, etc. vont être remis à zéro pour correspondre à la requête qui vient d'arriver. Du coup, vous gardez vos objets définis ici. Par contre, tout ce qui est les entrées et les sorties, c'est remis à zéro. Et donc, vous pouvez réutiliser ce que vous avez déjà et traiter les nouvelles requêtes. Après la requête, une fois que ça a été envoyé au client, c'est encore possible de faire un peu de post-traitement et c'est aussi possible de faire un peu de nettoyage avant d'arrêter le serveur web, avant que le worker s'arrête. Facile Ça va C'est pas trop petit Pour activer ce mode worker, bon, il faut adapter un peu notre application, et ensuite, une variable d'environnement à rajouter, ou un petit peu de config sur KDI, et bam, ça fonctionne. Rien de plus que ça. Vous pouvez tester, c'est déjà, euh, déjà supporté. Euh, J'ai mis un petit, euh, une petite application de démo sur GitHub qui utilise ce mode worker, Symfony. Méchant. Et en fait, euh, j'ai aussi fait les petits changements nécessaires, enfin, les petites extensions nécessaires à Symfony pour que vous puissiez tout faire tourner dès maintenant les applications Symfony que vous avez avec le mode worker de, euh, de Franken.php. Il faut récupérer un petit paquet pour euh, le, le runtime de Symfony. Alors attention, bon, pour l'instant, c'est juste une pull request, donc il faut utiliser la version de développement. Ça va être mergé euh, d'ici quelques temps. Ensuite, pareil, on dit, ok, mon app, Plutôt que de la faire tourner avec PHP FPM classique, tu vas me la faire tourner avec le mode worker de PHP. On peut aussi changer, utiliser Roadrunner à la place, euh, Swoole, plein de trucs un peu avancés comme ça. Et hop, votre app Symfony ou API Platform, elle est en mode worker. Petit benchmark qui vaut ce qu'il vaut, je n'ai pas eu trop le temps de le creuser, j'ai utilisé Cassis 6 pour, euh, pour faire ça. Euh, C'est un Symfony en Hello World avec euh, k euh, J'envoie 3000 requêtes, je mets 100 connexions parallèles euh, pendant 30 secondes. Avec FPM, je suis à 9,45 millisecondes en moyenne pour traiter une requête. Avec Front College PHP, en mode sans worker, je suis à 12,72 secondes. Donc vous voyez que quand même intégrer C dans Go, il y a un dégât de l'overhead. Là, on est moins bon qu'avec FPM. Par contre, en mode worker, vu que j'ai mon, mon contexte persistant, je suis à 2,53 millisecondes de moyenne. Attention, c'est vraiment ultra expérimental, euh, mettez-le pas en prod parce que sans quoi euh, il va y avoir des... C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, ça va faire une segfault. Autre fonctionnalité qu'on euh, peut rajouter grâce à Go. Le support des 103 early hits. Merci. Ça, comme je le disais, c'est une fonctionnalité qui peut ou prouve permettre de remplacer HTTP2 Server Push que j'ai déjà présenté ici et que j'ai beaucoup utilisé à une époque, qui est poussé par les gros acteurs de, de, de la tech pour des questions de, de performance web, en particulier par Google. Et Chrome vient d'activer par défaut dans tous les navigateurs le support de ce nouveau code de réponse HTTP. L'idée de base, c'est celui-ci. Quand on est sur une page web traditionnelle, surtout faite euh, en PHP comme des cochons avec 7000 requêtes SQL qui ne tapent, tapent aucun index, enfin, du vrai code, quoi. Euh, généralement, euh, ça marche comme ça. On, récup on demande un fichier, le serveur il mouline, il mouline, il mouline, il mouline, il met 10 secondes, il génère du HTML. Quand on a récupéré le HTML, le navigateur se rend compte qu'il bah, y a besoin de ressources supplémentaires. Il y a besoin d'un peu de CSS pour rendre ça joli. Moi, je trouve ça mieux sans, mais c'est une question de goût. Seulement à ce moment-là, le navigateur demande le fichier CSS et le serveur web le renvoie. Les codes 1xx en HTTP, ça permet de faire des réponses informatives. C'est-à-dire qu'en fait, en HTTP, c'est peu connu, mais on peut envoyer plusieurs réponses à une même requête. Là, ici, dès que le serveur reçoit la requête GET, il sait que cette page elle aura besoin de ressources externes. Du coup, il envoie une ressource informative qui dit « OK, Commence déjà à télécharger ce fichier CSS parce qu'il y a de très très grandes chances que tu en aies besoin pour afficher le HTML. Pendant que je fais mes 7000 requêtes SQL, en parallèle, le navigateur va télécharger le fichier CSS, les JS et les autres assets. Et puis, quand j'ai fini mes 7000 requêtes SQL, eh ben, le navigateur envoie le HTML, le CSS est déjà là, le navigateur peut faire le rendu tout de suite. D'après les, les mesures qui ont été faits par, faites par Fastly et Google, ça permet de gagner jusqu'à 30% de temps de chargement de, de, enfin de... temps pour que la page soit utilisable par l'utilisateur. Problème, Nikita a essayé d'implémenter ça dans PHP, et à cause du fonctionnement de FPM qu'on a vu hier avec Pascal et que je vous ai rappelé tout à l'heure, eh ben on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que FPM, lui, c'est forcément une seule réponse pour une requête, pas deux, pas trois, pas dix. Donc, avec PHP-FPM, en tout cas dans, dans l'état actuel des choses, euh, il n'y a pas de possibilité pour faire ça. Et pour le faire, il faudrait patcher la spécification face CGI qui est plus maintenue. Ça, ça paraît être relativement complexe. En Go par contre, comme je le disais, je contribue un petit peu au langage et j'ai eu l'occasion de bosser là-dessus. Et depuis la dernière version de Go, le serveur web intégré supporte euh, ces, euh, ces réponses euh, informatives que l'on peut envoyer avant la réponse globale. Et du coup, vu que FrankenPHP PHP, le moteur d'exécution est en Go et qu'on utilise en fait indirectement euh, le moteur d'exécution, le serveur web intégré à la bibliothèque standard de Go, bah c'est assez facile d'exposer une nouvelle fonction PHP qui en fait utilise la capacité de Go d'envoyer des réponses informatives. Donc j'ai implémenté l'API qui avait été conçue avec Nikita et Nicolas Grecas sur le, sur le GitHub de, de PHP. Et j'ai rajouté donc cette petite fonction qui est exposée uniquement par PHP pour l'instant. Théoriquement, ça devrait être possible de l'ajouter aussi pour mode Apache. Et dans ce cas-là, vous envoyez un en-tête. Vous envoyez la réponse informative, paf, tout de suite, le navigateur reçoit la réponse et peut récupérer ce fichier CSS. Vous faites vos 70 000 requêtes SQL qui prennent 10 secondes. Vous envoyez le html, mais quand le navigateur reçoit le html, il a déjà le css. Ok Il reste une dizaine de minutes pour voir comment on a fait ça. J'ai essayé de vulgariser un petit peu le truc. Normalement, ça devrait être un peu moins hardcore que les trucs sur Rust, les extensions, etc., que vous avez pu voir juste avant. Ceci dit, ça marche pareil. Donc, tout ce que vous avez appris lors de ces talks, si vous voulez bidouiller un peu à l'intérieur de FrankenPHP ou de PHP tout court, ça va vous servir beaucoup. Alors, quelques rappels, même si vous en avez certainement bien mangé. PHP, c'est un langage de script interprété. En tout cas, à la base, c'est fait comme ça. L'interpréteur PHP, il est écrit en C, l'officiel. Il y a eu des tentatives. Facebook en a fait un en C à un moment. Mais en tout cas, le standard qu'on utilise avec le mode Apache, avec PHP, FPM, etc., il est écrit en C. Cet interpréteur PHP, il a une partie de son code qu'on appelle le Z-Engine, qui en fait, va permettre d'améliorer quand même pas mal les performances du langage, en fait, un peu à la manière de, de Java, euh, plutôt que de faire du parsing, du lexing, de vos fichiers sources à chaque, à chaque requête, En fait, il va quand même compiler le code source, il va stocker ça dans du bytecode qu'on appelle l'opcache, et euh, il va le réutiliser, euh, à, il va réutiliser ça à chaque fois. Du coup, il y a un compilateur dans cet outil-là et il y a un exécuteur qui est une machine virtuelle qui permet d'exécuter ce, ce bytecode, ce, ce top code. Euh, ça, c'est la première grosse partie de PHP. La deuxième grosse partie, bah, c'est les SAPI. C'est les Apache, PHP, FPM, etc. Je rappelle, leur but, ils vont se brancher sur un serveur web ou alors ils vont implémenter un protocole réseau comme CGI ou FastCGI enfin, euh, Et euh, ils vont être capables de prendre la structure de données interne du serveur web qui représente une requête, et la transformer dans la structure de données interne qui est attendue par PHP, pour faire les super globals et euh, il va prendre la sortie de l'exécuteur PHP, et il va transformer ça dans la structure de données interne du serveur web qui va représenter la réponse, qui va permettre d'écrire sur le stream de la réponse, euh, et l'envoyer au navigateur. Voilà en gros comment est composé les internals de PHP. En fait, il y a un peu plus de sapi que ça, même dans le cœur de PHP. En particulier, il y a celle-ci qui est plutôt rigolette, rigolote, PHP Humble. Il y a déjà des gens qui ont joué avec ça Eh oui, quand même Eh ah, oui, mais je vois pourquoi. OK. Euh, L'idée, c'est de se dire je pourrais complémenter des programmes, généralement écrits en C, mais ça peut marcher aussi avec Rust, euh, en le permettant de les scripter à l'aide de PHP. Et donc, je pourrais utiliser PHP qui est écrit en C comme une bibliothèque C c'est une bibliothèque C, techniquement parlant, et l'embarquer dans un autre programme en C. Là, ce petit code qui sort de la doc de PHP, il me permet de booter l'interpréteur PHP, lui dire, OK, exécute-moi un fichier PHP, un script PHP qui est euh, à tel endroit, on l'exécute, et puis après, on, dés on désinitialise, on libère tout ce qu'il doit être libéré. Même si vous ne faites pas de C, normalement, vous à peu près ce que ça fait, en gros, c'est du PHP, mais il n'y a pas les dollars. Quoi. Ouais. Donc, on peut utiliser PHP comme une bibliothèque en C, et c'est comme ça qu'est fait le module Apache. Euh, cette bibliothèque, elle peut être typée dynamiquement ou statiquement, c'est-à-dire qu'on peut carrément faire un gros binaire qui contient la version compilée, qui contient l'interpréteur PHP, qui n'a pas besoin d'aller le chercher quelque part sur le système et de le charger dynamiquement. Ça, PHP supporte la compilation statique. C'est plutôt intéressant avec des langages comme Go et Rust qui favorisent énormément la compilation statique et essayent qu'à la fin on ait un binaire qui contient toutes ces dépendances dedans et qu'on peut copier-coller dans un conteneur Docker où il n'y a même pas de distribution Linux. Pour faire un petit rappel. Go, lui, c'est un langage compilé. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage interprété. Vraiment, le code source, il est transformé en instructions compréhensibles directement par la machine et exécutées. Ça a été créé en partie par les créateurs de C. Et ils ont mis un point d'honneur dès le départ à ce que ce langage soit compatible en termes de source et en termes binaires avec les bibliothèques et les programmes écrits en C. Du coup, en C, on peut appeler du code Go. Et en Go, on peut appeler du code C. J'ai expliqué déjà pour le, pour le statique. Et du coup, on a un petit paquet qui est inclus dans la bibliothèque standard de Go qui s'appelle C.Go et qui permet de faire le bridge entre le code C et le code Go. Euh, ça veut dire que techniquement ça devrait être possible d'embarquer PHP dans un programme écrit en Go comme KDI ou même comme Symfony CLI. Dire qu'à terme on devrait pouvoir avec Franken PHP juste télécharger Symfony CLI et même pas avoir besoin d'avoir un FPM sur sa machine pour commencer à développer euh, tranquille. Alors, si on veut essayer de faire ça, on peut transformer un petit peu euh, notre boucle de code de tout à l'heure. Plutôt que de juste faire une fonction, une fonction main et un programme qu'on exécute, ben on va faire euh, un, un petit fichier C et créer une fonction qui va nous permettre d'exécuter un script dont on passe le nom en paramètres. Ensuite, en Go, bon alors il nous faut les flags à passer au compilateur C, ça c'est la partie un petit peu chiante, c'est ce que vous, vous retrouverez dans un makefile habituellement. Ensuite, on a cette ligne magique « import C qui dit « ok, je veux importer le paquet cgo ». Et puis ensuite, depuis le code go, on peut appeler le code c. Il y a quelques petites conversions à faire, en particulier la gestion des chaînes de caractères n'est pas la même en c et en go. Du coup, il faut convertir de l'une vers l'autre. Donc là, j'ai un string go, je le transforme en string c. Il faut que je fasse attention à la gestion de la mémoire. En go, on n'a pas besoin de gérer la mémoire soi-même, mais en c si. Et quand on utilise Sego, à nouveau, il faut gérer la mémoire soi-même. Tension, sécurité, faille de euh, memory leaks, etc. Et puis ensuite, j'appelle ma fonction C, en lui passant le string. Et ça marche. J'y croyais pas trop, mais si, ça fonctionne. Plutôt cool. Sauf que là, on a juste, on a fait un peu comme l'UA, on a juste donné la possibilité d'ajouter un peu de script dans notre truc en Go. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est intégrer ça dans le serveur web de Go. Donc, la bibliothèque standard, j'ai déjà expliqué, elle s'appelle euh, NetHttp, et c'est là-dessus euh, que sont bâtis les serveurs web, et c'est ça qui implémente HTTP2. HTTP3, c'est une petite bibliothèque en plus. Pour lancer un serveur web en Go, c'est assez facile avec la bibliothèque standard. On a une fonction qui ressemble un peu à un contrôleur symphonique, quoi, vaguement. On a en entrée euh, un réponse, response writer qui permet d'écrire sur la réponse. Et puis, euh, une requête HTTP. Là, j'écris, c'est l'équivalent d'un echo Hello World. Quoi. Et puis, hop, en une ligne, là, je lance le serveur web. J'ai un truc qui écoute sur le port 80. Je pourrais aussi faire du HTTPS, ça marche. Euh, et voilà, c'est tout. Ça, c'est un serveur web écrit en Go. Bon, Kadi c'est un peu plus compliqué quand même. Du coup, Comment on fait ça Avec euh, notre euh, bibliothèque en C, il faut écrire un SAPI. Et pour ça, on va utiliser cgo. On va essayer de transformer les HTTP requests dans le format attendu par PHP. Et ensuite, on va faire que le code C de PHP puisse écrire dans le stream H, euh, avec HTTP.responsewriter de Go. Jusque-là, tout va bien. En gros, là, dans mon contrôleur Symfony ou équivalent, il faut que j'appelle ma bibliothèque C de tout à l'heure. Ça devrait à peu près fonctionner. Ok, il euh, y a pour implémenter un SAPI une structure C, il faut écrire. En gros, il euh, y a des fonctions, et vous voyez, il y a une fonction pour écrire dans le corps de la requête, il y a une fonction pour envoyer les en-têtes, entêtes, une fonction pour lire euh, de, le corps de la réponse, pardon. Il euh, y a une fonction pour lire le corps de la requête, une fonction pour lire les cookies, une fonction pour euh, enregistrer les variables d'environnement que vous avez dans le dollar serveur. Il suffit d'implémenter tout ça. C'est fastidieux, mais en soi pas hyper hyper compliqué. Depuis le code C, on peut appeler le code GO, donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai implémenté les fonctions attendues par la structure en délégant à Go. Et quand on le lance, bah ouais, ça reste du C. On se retrouve avec ce genre de choses. Erreur de segmentation. Tu n'as pas géré ta mémoire comme il faut, tu as voulu faire le malin à faire du C, mais ce n'est pas si évident que ça, d'autant plus qu'on a de la programmation parallèle. Ben oui, parce que dit j'ai Go, le truc vraiment au cœur de la chose, c'est les GoRoutines. Ça permet d'exécuter du code en parallèle sur plusieurs processeurs en même temps. C'est vraiment, vraiment fait pour ça. Et vous avez vu hier dans le talk de Pascal que PHP, c'est vraiment, vraiment pas du tout fait pour ça. À l'inverse. PHP de base, PHP FPM, c'est mono-threadé. C'est pas thread safe du tout. Go, ça utilise des threads. En fait, ça va même plus loin que ça. Ça met plusieurs GoRoutines dans un seul thread système. C'est un mélange en fait, entre des threads et un pattern qui ressemble un peu au pattern réacteur de, de, de Node.js. C'est vraiment un gros, gros moteur d'exécution asynchrone fait pour la haute performance. Et bien sûr, le serveur web HTTP de Go, il est implémenté avec ça. Vous avez vu tout ça hier. De base, PHP, euh, c'est isolé par process. On n'a pas de problème. On peut avoir une, de la mémoire globale qui est partagée pour tout le thread. Ça ne va pas se marcher dessus. Par contre, quand on lance... Avec Go, là dans le même thread, on a même plusieurs Go routines, la mémoire dans tous les sens, segmentation fault, ça ne marche pas. On peut activer le mode ZTS, que vous avez vu hier aussi avec Pascal, normalement, hein, vraiment, il m'a gâché un petit peu tout mon talk, tout mon il a déjà tout dit, je ne sais pas vous suis encore là. Là, vous allez pouvoir avoir un mode thread safe, et vous allez pouvoir exécuter en parallèle pas mal d'exécuteurs PHP. Ça pourrait fonctionner, sauf que non, ça ne fonctionne pas quand même. Ben non, parce que dans un seul thread, c'est... Et, et ben, dans un seul thread system, on a plusieurs goroutines. Là, même ça, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire marcher PHP avec Go. En plus, j'ai plein de problèmes avec les signaux euh, euh, qui, sont pas, qui rentrent en conflit, etc. Bref, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, même ZTS, ça ne suffit pas, même si c'est un, un bon début pour faire fonctionner Go avec les goroutines. Là, il a fallu bosser un peu quand même. Il a fallu regarder dans PHP comment ça marche, comment on peut régler ça, euh, dans Go comment ça fonctionne, et en gros la technique c'est d'isoler euh, PHP dans ses, avec ZTS dans ses threads, Go il a ses threads à lui et il communique, euh, et normalement il ne se marche pas trop dessus, et ça marche. Euh, une fois qu'on a fait toutes ces vidéos là, dans lesquelles je ne vais pas trop trop rentrer, mais toutes les, tout le code et toutes les filles requests sont disponibles, ça fonctionne. Ou presque, on n'a pas l'opcache. Du coup, en termes de performance, on peut revenir, on peut aller se coucher parce que ça veut dire que le script est vraiment recompilé à chaque, à chaque requête. Et ça prend un temps fou. Alors pareil, on va voir dans les code sources de PHP comment ça se fait qu'on n'a pas l'opcache. Enfin, tout simplement parce que la liste des SAPI pour lesquels c'est activé, elle est hardcodée dans le code source. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Pour avoir de l'opcache, on rajoute le nom du SAPI ici, et bam, ça marche. Ok, Donc ça, la request n'est pas encore ouverte, mais elle va arriver très bientôt. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Le site, le code, on l'a vu, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à donner des, des étoiles. Euh, c'est encore hyper expérimental, il y a eu beaucoup de secfolds de corriger, je suis sûr qu'on peut en trouver assez facilement, donc s'il vous plaît, trouvez-les. Si vous êtes chaud, corrigez-les, c'est encore mieux, mais sans comment moins, reporter les On va ajouter le support de la Ravel Octane, on va essayer de le faire marcher avec Symfony CLI. Et alors Windows, pour l'instant, est-ce que ça marche Ça marche pas, j'en sais pas, j'en ai pas. Euh, voilà. Merci à tous et bon, bonne fin de forum.